Dans Hit, chaque joueur contrôle une voiture et commence avec le même set de cartes. Chaque manche, les joueurs choisissent une vitesse et jouent autant de cartes qu'indiquées. Le déplacement se fait ensuite dans le sens de la course, du premier au dernier. Si un joueur termine derrière ou à côté d'un autre, il peut bénéficier de l'aspiration. Les cartes Hit représentent la chaleur du moteur. Si un joueur franchit un virage trop vite, il doit dépenser des cartes Hit sous peine de faire un tête-à-queue.